vous avez observé des changements là sur la... Je ne sais pas si les arbres sont pour quelque chose qu'on a observé que depuis qu'on a beau beaucoup moins de chargement, on voit plus de légumineuses de, de, du lotier, genre lotier sauvage bon, un peu de trèfle blanc mais ça je pense que parce que c'était avant on était un peu en, en surpâturage quoi. mais je ne pense pas que c'est lié avec les arbres par contre, le, le, donc les essais des périodes de... de, période de de, de parasol. Oui, ben, ce que j'en ai retenu, c'est qu'ils ont constaté euh, une, euh, un effet euh, sur la température dans les deux sens d'un degré et demi, donc euh, hors ombre de l'arbre. Il fait un peu plus chaud quand il fait chaud, euh, il fait plus doux euh, quand il fait froid sous l'arbre.